Bonjour et bienvenue sur BrainCulture.tv. Je suis Mad, vous êtes dans l'émission La Minute Mad et je suis là pour vous parler de livres que je trouve essentiels. Et la chronique du public, que vous allez voir tout de suite, est là pour ça aussi. Merci Matt pour l'invitation. Ben évidemment, tout de suite, quand tu m'as demandé quel était mon livre essentiel, j'ai pensé à euh, L'étranger de Camus, qui est un livre qui m'a bouleversé, ou à, à euh, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Et puis en fait, j'ai voulu prendre un petit peu le contre-pied, et puis au final, je me suis rendu compte que le livre que j'ai le plus feuilleté, parcouru, lu, qui m'a accompagné tout le temps, c'est un livre qui s'appelle Le baleinier. Et Le baleinier c'est euh, écrit par trois auteurs, euh, Murillo, Le Guay et Osterman. Et en fait, c'est un dictionnaire des petits tracas. Voilà, c'est euh, tout simplement des néologismes, donc des nouveaux mots inventés pour des, euh, des notions qui n'existaient pas. Par exemple, euh, euh, « sabratafier, c'est « se prendre le bras dans la poignée de la porte quand tu as un café ». Tu vois, bah, ça, ça n'avait pas de mots. Et bah, moi, je trouve ça fabuleux. C'est brillant, euh, c'est très drôle, c'est extrêmement drôle. Il y a une vraie euh, euh, construction euh, dans la syntaxe, dans la grammaire, etc., et, euh, et surtout c'est brillant, et puis euh, ce que j'aime c'est, outre l'humour, euh, c'est euh, par exemple, euh, ben, ça parle de nous en fait, ça parle de nos petits tracas, ça parle de nos relations à l'autre, ça parle de ce qu'on a dans la tête, euh, c'est faussement simpliste en fait, c'est euh, presque un petit traité philosophique, c'est presque euh, des accords toltèques, et pour moi c'est euh, un livre mais ultra essentiel, et... Euh, et par exemple, ils ont sorti le 2, que j'ai trouvé un petit peu moins euh, abouti. Mais par contre, le 1 est, une, est une merveille euh, sans nom, que je conseille à tout le monde. Un Pour se divertir, et 2. Pour réfléchir sur soi-même. Allez, je chausse mes lunettes, pour vous en lire quelques-unes, parce que je suis sûr que vous allez vous sentir concerné. Par exemple, Priadour. C'est un nom masculin, durée d'apnée nécessaire au changement de la litière du chat. On a tous connu ça. Plut. Prix oublié sur un cadeau. Et Ousplut, donc Ous c'est un radical qui permet de dire que c'est encore pire. Donc Ousplut c'est qu'en plus c'était en solde. Par exemple un autre, alors c'est classé par ordre alphabétique. Euh, igouri don inné pour chercher d'abord dans la mauvaise poche. Ah ça oui, un flou enfiler son pantalon avec le slip de la veille coincé dans une jambe. Une fafaille, cigarette qui reste collée à la lèvre surtout en hiver. Une catch tark, alors ça on l'a tous connu, c'est une viande nerveuse sur assiette en carton. Alors Mad, tu te sens concernée aussi Merci beaucoup. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un livre que je trouve essentiel pour moi. Alors oui, je sais, ça fait un petit peu égoïste comme ça, mais en fait je me suis aperçue que c'était un livre essentiel pour beaucoup de ceux et de celles qui l'ont lu, surtout celles et ceux qui l'ont lu étant jeunes. Je veux parler du Grand Maulne, d'Alain Fournier, Alain Fournier que vous trouverez à la lettre A dans les librairies, parce que Alain-Fournier, c'est le pseudonyme d'Henri Alban Fournier, bref. Je veux vous parler du Grand Maulne parce que c'est un roman qui marque. Je l'avais lu assez jeune et il avait laissé un souvenir très fort dans ma mémoire. Je l'ai relu plus récemment, donc moins jeune, et il a laissé exactement les mêmes sensations. Nous sommes donc au début du XXe siècle avec François Sorel, le narrateur, et le grand Maulne, Augustin Maulne, le personnage principal, on va dire. Euh, Augustin Maulne, c'est quel, quelqu'un, c'est un jeune homme assez taciturne. Euh, donc ils sont amis, hein, euh, François et Augustin, ils sont dans la même classe. Et un jour, euh, Augustin Maulne, qui doit, je crois, je oh, crois me souvenir qu'on met des chevaux quelque part, se perd et se retrouve dans un domaine, dans un château, dans lequel il y a une grande fête. C'est merveilleux, il n'a jamais vu ça, lui qui sort de sa campagne. Et donc, quand il revient, parce qu'il finit par revenir chez lui finalement, le seul but qu'il a, la seule envie qu'il a, c'est de retourner dans ce château. Pourquoi pas forcément à cause du faste et de la joie, de la fête, etc C'est surtout parce qu'il a rencontré une jeune femme dont il est tombé éperdument amoureux. Le gros problème, c'est qu'il est impossible pour lui de retrouver le chemin du château. Ah oui, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas trop de cartes, c'était pas évident. évident quoi. Ce roman, c'est donc celui d'une vie passée, donc celle de Moln, d'Augustin Moln, à rechercher l'être aimé. Et une autre vie passée, celle de François, le narrateur, a se dévoué à son ami. Et c'est un roman à la fois onirique, mélancolique, nostalgique, purement romantique, dans le sens artistique du terme, hein, où la nature et les sentiments prônent sur la raison. Et à mon avis, il ne vous laissera pas indifférent ni indifférente parce qu'il fera vibrer en vous l'une ou l'autre de vos cordes sensibles. Et donc l'émission se termine, malheureusement, oui déjà je sais, mais si vous voulez participer à la prochaine chronique du public, il y a ici une adresse mail à laquelle vous pouvez écrire pour proposer votre livre essentiel. Et moi je vous dis à bientôt.